Bombe obtenu AC130 prêt au déploiement. AC-130 en attente. Drone amélioré paré au déploiement. Missile AGM en attente. AH6 en stand-by. AH6 en attente des ordres. Stratège ah 6 en attente des ordres. Bombardement prêt. Bombardement en attente de signal. Leur explosif prêt. Assassin. Drone d'assaut en attente. Bouclier. Invisible. Bonus spécialiste obtenu. Colis stratégique prêt pour largage. Colis stratégique prêt. Indiquez-nous le lieu de largage. Colis stratégique en attente du signal. Cobra paré au lancement. Cobra paré au lancement. Silence. De de mort. Dragonfly en attente. Largage aérien d'urgence prêt pour la livraison. Largage aérien d'urgence. Indiquez-nous où vous le voulez. Bombe IEM parue au lancement. IEM prête en attente du signal. Le largage de soutien est en stand-by. On a le drapeau. Le drapeau est à nous. On a pris le drapeau Détermination. Arié en attente. Arié en attente de votre signal. Hélicoptère en attente. Hélico en attente. Hélicoptère prêt au déploiement. Hélico prêt au déploiement. L'hélicoptère attend votre signal. Aine en attente. Aine prêt au déploiement. IMS prêt au déploiement. IMS prêt au déploiement. Brouillage du drone ennemi en attente. Drone de brouillage en attente. Mastodon prêt pour la livraison. Tireur d'élite. Bali en approche. Votre spray est en stand-by. Mitrailleur d'ospray en attente. Surarmement. Pavelow en attente. Pavlo prêt au déploiement. Missile prédateur. Paris au lancement. Missile Prédator pari au lancement. Bonne gâchette. Reconnaissance. Drone de reconnaissance en attente. Tourelle téléguidée prête au déploiement. Tourelle anti-aérienne prête au déploiement. Villard. Éclaireur Little Bird disponible. Tourelle automatique prête pour la livraison. Tourelle parée au déploiement. Rapport. passe passe. Tracker. Visée solide. Bombardement furtif paré. Mitraillage disponible. Tourelle prête au déploiement. Tourelle prête au déploiement. Drone de reconnaissance en attente. Drone de reconnaissance en attente. Drone de reconnaissance prêt au déploiement. Engin téléguidé en attente. Veste balistique prête à l'utilisation. Veste balistique prête au déploiement. Veste prête au déploiement. Condition extrême. Votre H6 a été détruit. Bombe désamorcée. Bombe désamorcée. On a perdu la bombe. Bombe perdue. La bombe est posée. L'ennemi a la bombe. Ils ont la bombe. S'engager pour la vie. On a pris A. On a pris Alpha. On a pris B. On a pris Bravo. On a pris C. On a pris Charlie. Prenez l'objectif. Prenez les objectifs. Capture du drapeau. On va prendre A. On va prendre Alpha. On va prendre B. On va prendre Bravo. On va prendre C. On va prendre Charlie. On en a perdu le Contrôle, on en a pris le contrôle. Capture du drapeau, pro. Match perso, démolition. Tourelle parée au déploiement. Tourelle parée au déploiement. Domination, domination pro. Il y a égalité, rompez. Bon, IEM, on n'a plus d'électronique. Nous avons perdu, mais ce n'est pas terminé. Préparez-vous pour le prochain combat. Beau travail. Tenez-vous prêts pour la prochaine phase. AC 130 ennemis en vue, à couvert. Drone amélioré ennemi repéré. Missile AGM ennemi activé. H6 ennemi. H6 ennemi en approche. Stratège H6 ennemi en approche. Largage aérien ennemi imminent. Bombardement ennemi imminent. Drone d'assaut ennemi en approche. Colis stratégique de l'ennemi en route. Cobra ennemi en approche. Dragonfly ennemi en approche. L'ennemi a lâché le drapeau. Ils ont lâché le drapeau. Leur drapeau et sans défense. IEM ennemi, on n'a plus d'électronique. Largage de soutien ennemi imminent. Largage de soutien ennemi imminent. Sécurisez ses armes. L'ennemi a pris A. L'ennemi a pris Alpha. L'ennemi a pris B. L'ennemi a pris Bravo. L'ennemi a pris C. L'ennemi a pris Charlie. L'ennemi a le drapeau. Ils ont le drapeau. Ils ont pris le drapeau. Hélico ennemi en approche. Hélicoptère ennemi en approche. Eind ennemi en approche. L'ennemi brouille notre radar. Notre radar est brouillé par l'ennemi. L'ennemi a le Moi, Moab ennemi en approche. Ennemi en approche, mitrailleur de spray ennemi en approche, Pavelo ennemi en approche, missile Predator ennemi en approche, drone de reconnaissance ennemi en approche, missile sol air ennemi repéré, éclaireur Little Bird ennemi en approche, tourelle automatique ennemi en route, mitraillage ennemis imminent. ennemi imminent, l'ennemi va prendre A L'ennemi va prendre alpha L'ennemi va prendre B. L'ennemi va prendre Bravo. L'ennemi va prendre C. L'ennemi va prendre Charlie. Drone ennemi repéré. Attention, drone ennemi repéré. Engin téléguidé ennemi en approche. On a volé le drapeau. On a le drapeau ennemi. On a le drapeau. Drapeau ennemi dérobé. On a capturé le drapeau ennemi. On a pris le drapeau. Drapeau ennemi capturé. Drapeau ennemi perdu. On a perdu le drapeau. Drapeau ennemi perdu. Ils ont rapporté leur drapeau. Drapeau ennemi rapporté. Drapeau ennemi rapporté. Le drapeau ennemi a retrouvé sa place. Ils ont repris leur drapeau. Apportez-le à notre base. Apportez-le à la base emportez le à la base l'ennemi tient toutes les positions à l'attaque ripostez on a avancé mais les générales mais les générales pro récupérez le récupérez notre drapeau reprenez notre drapeau reprenez notre drapeau rapportez notre drapeau il faut récupérer notre drapeau officiers récupérez notre drapeau ils ont détruit votre insertion tactique votre insertion tactique a échoué il est temps d'en finir broyeur rejoignez la zone cible mi-temps capture du drapeau hardcore démolition hardcore domination hardcore mais les générales hardcore broyeur Hardcore. Quartier général Hardcore. Élimination Hardcore confirmée. Sabotage Hardcore. Recherche et destruction Hardcore. Défenseur en équipe Hardcore. Match à mort par équipe Hardcore. Quartier général. Quartier général Pro. Bloquez-les. L'ennemi a capturé le quartier général. L'ennemi a détruit le quartier général. Quartier général localisé. Quartier général déconnecté. Quartier général connecté. Quartier général sécurisé. Votre IMS a été détruit. On a le contrôle. Poursuivez le combat. On y est presque. Tenez bon. Ils sont coriaces. Ne lâchez rien. Élimination confirmée. Récupérez des plaques pour marquer. Tout ne dépend plus que de vous. Terminez la mission. Terminez la mission. Vous êtes le seul encore en vie. Terminez la mission. Il ne reste plus que vous. Il ne reste plus que vous. À vous de jouer maintenant. Nous comptons sur vous. On n'est plus en tête. On est en tête. On va perdre. Réveillez-vous un peu. Un petit effort, les gars. Bougez-vous, bon sang. On va perdre A. On va perdre Alpha. On va perdre B. On va perdre Bravo. On va perdre C. On va perdre Charlie. On va perdre ce combat. On se prend une raclée. On a perdu A. On a perdu Alpha. On a perdu B. On a perdu Bravo. On a perdu C. On a perdu Charlie. On a lâché chez le drapeau On a perdu le drapeau On a plus le drapeau On a perdu On se reconcentre pour le prochain combat C'est raté pour cette fois, mais on se vengera Nous sommes vaincus que ça ne se reproduise pas Préparez-vous Battez-vous comme des lions Mission accomplie Beau travail C'était du gâteau Beau travail Bien joué les gars Rejoignez la nouvelle position Défendez l'objectif Détruisez l'objectif Objectif compromis On a perdu l'objectif Défendez les objectifs Détruisez les objectifs Ils ont pris notre drapeau Ils ont pris notre drapeau Ils ont pris notre drapeau Mettez une défense au point la prochaine fois Ils ont perdu notre drapeau L'ennemi a perdu notre drapeau L'ennemi a, a perdu notre drapeau On a récupéré notre drapeau Notre drapeau a regagné la base Notre drapeau a retrouvé sa place. Prolongation. Toutes les positions verrouillées. Tenez vos positions. Avancez. Regroupement. Votre tourelle téléguidée a été détruite. Sabotage. Sabotage pro. Votre tourelle anti-aérienne est détruite. Votre tourelle anti-aérienne a été détruite. Recherche et destruction. Recherche et destruction pro. Alpha sécurisé. A sécurisé. Bravo sécurisé. B sécurisé. Charlie sécurisé. C sécurisé. Prenez ces caisses. Prenez ce matériel. Récupérez ce matériel. Prenez ces armes. On sécurise A. On sécurise Alpha. On sécurise B. On sécurise on bravo, on sécurise C, on sécurise Charlie, on a sécurisé toutes les positions, ils ont détruit votre tourelle, votre tourelle est détruite, mort subite, changement de côté, on se fait dominer, prenez ces positions, regroupez-vous, reprenez le combat, le premier tueur prend le drapeau, match à mort par équipe, défenseur en équipe, capture du drapeau, troisième personne, démolition, troisième personne, domination, troisième personne, Mêlée général, troisième personne, quartier général, troisième personne, sabotage, troisième personne, recherche et destruction, troisième personne, match à mort par équipe, troisième personne, votre insertion tactique a été déjouée. L'ennemi a annulé votre insertion tactique. On est à égalité. C'est trop juste, remuez-vous. Il reste peu de temps. Match à mort par équipe pro. Votre tourelle a été détruite. AC-130 allié en route. Notre AC-130 a décollé. Drone amélioré activé. Missile AGM activé. H6 AH allié en approche. H6 AH allié en approche. Stratège. H6 allié en approche. Largage aérien imminent. Bombardement allié imminent. Leur explosif en approche. Drone d'assaut allié en approche. Colis stratégique en approche. Cobra allié en approche. Dragonfly. Allié en approche. L'IEMDSAS a été activé. Ils sont privés d'électronique. Largage de soutien imminent. Hélico allié en approche. Hélico allié en approche. Hélicoptère en chemin. Aïe d'allié en approche. Drone de brouillage activé. Drone de brouillage activé. Ils sont aveugles. Un allié à le mastodonte. Moi, en attente de votre signal. Osprey allié en approche. Mitrailleur d'osprey allié en approche. Pévlo allié en approche. Notre pavelo arrive. Missile Predator allié en approche. Drone de reconnaissance allié en approche. Éclaireur Little Bird allié en approche. Tourelle automatique en route. Frappe aérienne furtive alliée imminente, mitraillage allié imminent, drone activé, engin téléguidé en route, votre veste balistique a été détruite, votre veste a été détruite, excellent, préparez-vous pour la manche suivante, tenez bon, on est en train de gagner, continuez comme ça, continuez, on tient le bon bout Plus de soldats ennemis, attrapez ce type, reçu, Ennemi en mouvement. Occupez-vous de lui. Un fuyard. Hé, hey, on a un fuyard ici. Attrapez ces types. Vous allez la voir. Soldats juste là. Abattez-moi ces gars. Autorisé à engager le combat avec les soldats ennemis. Allumez-les. Allez, abattez-le. Juste là. On le suit. On le suit. Ok, il bouge encore. Ouais. Il vient de plonger au sol. Ça a dû lui couper le souffle. Ce type est au sol, mais il bouge encore. Il se relève. Ouais. Ce type continue de bouger Il continue de bouger Ouais, joli coup Je vois plein de petits morceaux en bas Oups Ouais, impact direct juste là Parfait, t'as eu le type Ça a dû lui passer à 2 cm Ok, tu l'as eu Occupe-toi des autres types Joli coup, joli coup Tu l'as eu Il est touché Tu l'as eu Ouais, c'était en plein dans le mille Tu l'as eu Joli Tire Arme prête Secondaire Ouais Libre d'engager le combat Reçu Enfumez-les Ça roule Oh Ça doit faire mal Secondaire direct Secondaire C'est chaud Bien reçu Commençons mitraillage dans votre vecteur. Attention Mettez-vous à l'abri Affirmatif, QG Bombe larguée. Warthog 1-1, bien reçu. Frappe aérienne dans 5 secondes. Nighthawk, préparez-vous à bombarder aux coordonnées 2-9-1-1. Bien reçu, Volter 2-1, la cible est marquée. Hammer 2-6, vous avez la permission d'engager les ennemis. Bien reçu, on va faire un passage. Ici, Volter 2-1, en position pour mitraillage. Bien reçu. C'est parti. Par là, dépêche Allez, allez Par ici Allez, grouille-toi attention vous tirez tirez pas sur les alliés contact à l'est contact au nord Contact au nord-est contact au nord-ouest contact au sud contact au sud-est contact au sud-ouest contact à l'ouest contact à 1 heure contact à 10h contact à 11h contact à 12h contact à 2 heures contact à 3 heures contact à 4 heures contact à 5h contact à 6 heures contact à 7 heures contact à 8 heures contact à 9 heures rez-de-chaussée reçu rez chaussée ok mouvement rez-de-chaussée Contact au rez-de-chaussée. Deuxième étage, reçu. Deuxième étage, ok. Mouvement au deuxième étage. Je les vois bouger au deuxième étage. Ça bouge au deuxième étage. Reçu. Entrée du rez-de-chaussée. Entrée du rez-de-chaussée. Bien reçu. Ok. Entrée du rez-de-chaussée. Ok. Entrée du rez-de-chaussée. À gauche. L'entrée du rez-de-chaussée. À gauche. Reçu. Entrée du rez-de-chaussée. À droite. L'entrée du rez-de-chaussée. À droite. L'entrée du rez-de-chaussée. À droite. Contact. Entrée du rez-de-chaussée. Contact. Entrée du rez-de-chaussée. Entrée du rez-de-chaussée. Reçu. Entrée du Deuxième étage. Ok. Entrée du deuxième étage. Contact. Entrée du deuxième étage. Entrée du deuxième étage. À l'entrée. Reçu. À l'entrée. Ok. Il est à cette entrée. Contact à l'entrée. Ok. Fenêtre du rez-de-chaussée. Fenêtre du rez-de-chaussée. Reçu. Ok. Fenêtre du rez-de-chaussée. Contact. Fenêtre du rez-de-chaussée à gauche! Ça bouge! Fenêtre au rez-de-chaussée à gauche! Contact! La fenêtre au rez-de-chaussée à droite! Cible à la fenêtre au rez-de-chaussée à droite! Contact! Fenêtre du rez-de-chaussée! J'ai un contact! La fenêtre du rez-de-chaussée! Mouvement! Fenêtre du rez-de-chaussée! Fenêtre du deuxième étage! Reçu! Reçu la fenêtre au deuxième étage! Reçu la fenêtre au deuxième étage à gauche! Bien reçu! Cette fenêtre au deuxième étage à gauche Contact La fenêtre au deuxième étage à gauche La fenêtre au deuxième étage à gauche Reçu La fenêtre au deuxième étage à droite Ok La fenêtre au deuxième étage à droite La fenêtre au deuxième étage à droite La fenêtre au deuxième étage à droite, droite. Contact la fenêtre du deuxième étage, fenêtre du deuxième étage, fenêtre deuxième étage, contact à 1 heure, cible à 10h, cible à 11h, cible à 12h, cible à 2h, cible à 3h, cible à 4h, cible à 5h, cible à 6h, cible à 7h, cible à 8h, cible à 9h, cible verrouillée, j'ai la cible en vue, j'ai un visuel, j'ai une cible Une cible J'ai un visuel de la cible J'ai un visuel Il sort de son abri Tango à découvert Il sort à découvert Les cibles sortent à découvert Ça bouge Mouvement J'ai un mouvement J'ai une cible à pied Ennemi à découvert Cible à découvert J'ai un tango Je change de chargeur Je change de chargeur Je recharge Je recharge Couvrez-moi Couvrez-moi Couvrez-moi Tire de couverture Éliminez-les Allumez-les Tirs de suppression On bouge On bouge Je bouge Je bouge Il est pas dans mon champ de vision Ok Ok Ok Ok Reçu Reçu Reçu Reçu Bien Je suis dessus Affirmatif Je l'ai Reçu Je l'ai Reçu Je suis dessus Ok Bien reçu Bien sûr Je suis dessus Ok je suis dessus Ok je okay, okay, l'ai Attention Roquette Roquette Roquette Roquette Roquette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 Reçu, rez-de-chaussée ok mouvement rez-de-chaussée contact au rez-de-chaussée deuxième étage reçu deuxième étage ok mouvement deuxième étage je les vois bouger au deuxième étage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 de chaussée, fenêtre du rez-de-chaussée, reçue OK, fenêtre du rez-de-chaussée. Contact, fenêtre du rez-de-chaussée à gauche Ça bouge, fenêtre du rez-de-chaussée à gauche Contact, la fenêtre du rez-de-chaussée à droite Cible à la fenêtre du rez-de-chaussée à droite Contact, fenêtre du rez-de-chaussée J'ai un contact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 Heure, cible à 12 heures, cible à 2 heures, cible à 3 heures, cible à 4 heures, cible à 5 heures, cible à 6 heures, cible à 7 heures, cible à 8 heures, cible à 9 heures, cible verrouillée, j'ai la cible en vue, j'ai un visuel, j'ai une cible, j'ai un visuel de la cible, j'ai un visuel, cible verrouillée, j'ai la cible en vue, j'ai un visuel, j'ai une cible, j'ai un visuel de la cible, j'ai un visuel, il sort de son abri, tango à découvert, il sort à découvert, les cibles sortent à découvert, ça bouge, mouvement, j'ai un j'ai une cible à pied! Cible à pied à découvert! Cible à découvert! J'ai un tango à découvert! Il est à découvert! Grenade! Grenade! Grenade! Grenade! Grenade! Grenade! Bougez! Grenade! Grenade! Bougez! Je me tire! Je me tire! Je change de chargeur! Je change de chargeur! Je recharge! Je recharge! Couvrez-moi! Couvrez-moi! Couvrez Couvrez-moi Tire de couverture Éliminez-les Allumez-les Abattez-les On bouge On bouge Je bouge Je bouge Bouge Bouge Allez Un amateur Un amateur je le vois reçu cible verrouillée reçu je le vois bien reçu cible verrouillée reçu je le suis ouais je le vois je l'ai en vue reçu j'ai une cible j'ai un visuel je le suis reçu je suis la cible je n'ai pas d'angle de tir j'ai pas d'angle je peux pas l'atteindre il n'est pas dans mon champ de vision ok ok ok ok Reçu, reçu, reçu, reçu, bien reçu. Je suis dessus, affirmatif. Je l'ai, reçu, je l'ai, reçu. Je suis dessus. Ok, bien reçu, bien reçu. Je suis dessus. Ok, je suis dessus. Ok, je l'ai. Attention, roquette. Attention, roquette. Roquette, roquette, roquette, roquette, roquette. roquette. Attention, vous tirez Tirez pas sur les alliés Contact à l'est Contact au nord Contact au nord-est Contact au nord-ouest Contact au sud Contact au sud-est Contact au sud-ouest Contact à l'ouest Contact à 1h Contact à 10h Contact à 11h Contact à 12h Contact à 2h Contact à 3h Contact à 4h Contact à 5h Contact à 6h Contact à 7h Contact à 8h Contact à 9h Rez-de-chaussée, reçu Rez-de-chaussée, OK Mouvement au rez-de-chaussée Contact au rez-de-chaussée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 de soutien C4 C4 attention Grenade Grenade Flash Grenade Grenade Grenade Je place du C4 Grenade aveuglante Je lance une grenade aveuglante Grenade Grenade Grenade Je lance une grenade étourdissante Grenade étourdissante Je lance une fumigène Je lance une fumigène Je lance du C4 Cible neutralisée Cible neutralisée Cible abattue Cible abattue Tango abattu Tango abattu Ennemi abattu Ennemi abattu Il est à terre Je pose une mine Je pose une mine Couvrez-moi je recharge Couvrez -moi. Moi, je recharge, recharge, recharge. Je change de chargeur, je change de chargeur. Je suis à sec, je recharge, je suis à sec, je recharge. Couvrez-moi, je recharge, couvrez-moi, je, Couvrez je recharge. Un homme à terre, un homme à terre. On a un homme à terre, homme à terre. Lance roquette, attention, roquette, lance roquette. Sentex, Sentex, Sentex, Sentex, Sentex, Sentex, Grenade paralysante, Grenade paralysante soutien, grenade, grenade, grenade, je place du C4, grenade aveuglante, je lance une grenade aveuglante, grenade, je lance une grenade étourdissante, grenade étourdissante, je lance une fumigène, je lance une fumigène, je lance du C4, cible neutralisée, cible neutralisée, cible abattue cible abattue tango abattu, ennemi abattu, ennemi abattu, il est à terre, il est à terre, je pose une mine, je pose une mine, couvrez-moi, je recharge, couvrez-moi, je recharge, recharge, recharge, je change de chargeur, je change de chargeur, un homme à terre! Un homme à terre! On a un homme à terre! Homme à terre! Semtex! Semtex! Semtex! Semtex! Semtex! Semtex! Sem Contact!